Proms, à moi les gâteaux Vite, le filet à papillons Eh bien, vous vous lancez dans une collection d'étiquettes Ou vous cherchez à comprendre ce que vous mangez J'aimerais bien, mais protéines, lipides, magnésium, c'est vraiment trop compliqué Mais non vous allez voir, tout est dans la méthode. On va d'abord regrouper les étiquettes qui se ressemblent. Oui, on n'a qu'à commencer par celles qui contiennent le plus de protéines. Je me demande à qui sont ces étiquettes. Bah, mais on dirait le groupe des viandes, poissons et œufs. Bien vu, les protéines sont les aliments bâtisseurs. Et maintenant, les produits contenant surtout des glucides Oh, bonjour les féculents Les glucides correspondent donc aux aliments énergétiques. Et les lipides alors Ils servent à quoi Mais oui, les lipides ce sont les matières grasses. Et donc des aliments énergétiques aussi. Et pour savoir l'énergie totale apportée par un aliment, il faut regarder la quantité de calories sur l'étiquette. C'est sa valeur énergétique. Et les autres indications alors Fibres, zinc, sodium, fer, vitamines A, B, K... Les vitamines, je sais. Elles protègent notre corps contre les maladies. Mais les fibres et les sels minéraux comme le zinc, le fer ou le magnésium aussi... On en trouve surtout dans les fruits et les légumes. Ce sont des aliments... Protecteurs Maintenant, vous savez lire les étiquettes alimentaires. Avec tout ça, j'allais oublier ma tarte aux pommes. Oh là là Mais elle contient beaucoup de lipides. Euh, Anna, je te la donne si tu veux. Non, merci. Je vais prendre la dernière compote de pommes 100% fruits. Mais non, je rigole. On partage. C'est l'heure du petit déjeuner. Alors, jus d'orange, tartine et yaourt. Et pour Anna, une barre de céréales. Pourquoi Anna a droit à une barre de céréales et pas moi Tu fais la course avec moi Elle a besoin de prendre des forces Moi aussi j'ai besoin de force pour mon contrôle de maths Oui c'est vrai, mais pas autant qu'Anna L'énergie dont on a besoin dépend de nos activités, comme pour une voiture. Plus la voiture roule vite, plus elle est chargée, plus elle consomme d'essence. Plus on se dépense, plus on a besoin d'énergie. On mesure l'énergie en kilocalories ou kilojoules. Et les besoins dépendent aussi de l'âge. Donc c'est moi qui ai besoin de manger plus Bah oui, je suis le plus vieux et le plus grand aussi. Pas si grand que ça. Et pas si simple non plus. Les adultes sont plus grands que les adolescents, mais ils ont besoin de moins d'énergie. Parce qu'ils ont terminé leur croissance. Oui. Pour grandir, le corps a besoin d'une grande quantité et d'une grande diversité d'aliments. Plus on grandit, plus les besoins alimentaires augmentent. Quand la croissance est terminée, il diminue. Les garçons ont besoin de plus d'énergie que les filles Oui. Nos besoins alimentaires dépendent de notre sexe. Mais pas seulement. Ils dépendent aussi de notre âge et de nos activités. Et la différence avec les voitures, c'est que notre corps consomme sans cesse de l'énergie. On ne peut pas couper le moteur. Même au repos, le cerveau, les poumons, le cœur ne s'arrêtent jamais de fonctionner. Alors il ne faut jamais arrêter de manger il faut surtout bien adapter notre alimentation en fonction de nos besoins. Si on ne mange pas assez, on risque d'être fatigué. Si on mange trop, on peut grossir ou tomber malade. Ça veut dire que j'ai le droit à une barre de céréales Ça dépend Tu fais la course avec moi Anna, Nicolas, quittez le canapé, venez voir Les Jeux Olympiques sont dans le frigo Tu te moques de nous, papa Tu nous fais manquer le match pour voir ça Exactement Les athlètes que vous voyez à la télévision font très attention à ce qu'ils mangent. Vous savez pourquoi Parce que leurs performances dépendent de leur alimentation. Oh oui Et ils mangent quoi pour gagner Commençons par la première source d'énergie... Les glucides. Regardez les pâtes et le riz. Ce sont des sucres lents, le carburant des sportifs. Ils se diffusent lentement dans le corps et permettent d'avoir de l'endurance. Hum, je crois que ça marche avec les sucreries Ah non, les sucreries sont aussi des glucides, mais ce sont des sucres rapides. Les sodas ou les gâteaux apportent très rapidement de l'énergie. Mais c'est une énergie qui ne permet pas de maintenir un effort de longue durée. Poisson, papa, tu vas nous dire que c'est bon pour la natation Absolument Le poisson et la viande sont des protéines. Elles favorisent la croissance musculaire et l'apport en fer. Et eux, ils apportent quoi Les produits laitiers apportent aussi des protéines, mais surtout du calcium. Et puis, ah oui, très important, quand on fait du sport, on transpire, on se déshydrate. Et que se passe-t-il si le corps manque d'eau Bah, on a soif eh oui C'est pourquoi il faut toujours boire de l'eau, sinon le corps se fatigue et on peut se blesser Alors, euh, pour faire du sport, les aliments sont tous utiles à quelque chose et on peut manger n'importe quoi Pas n'importe quoi, mais de tout Il faut aussi des légumes et des fruits pour les vitamines et les sels minéraux Il faut manger de tout pour avoir une alimentation équilibrée Et si on faisait des pâtes en prévision de la randonnée de cet après-midi Oh oui Il va nous falloir beaucoup d'énergie vous avez raison. Mettez la table, votre entraîneur s'occupe de tout. Regarde Anna, je colle la carte de Tante Maria ici. T'as vu Elle dit qu'en Inde, certains animaux sont sacrés. Du coup, elle mange beaucoup de plats végétariens Oui mais grâce aux lentilles, au laitages et aux fruits secs, il y a quand même des protéines Quand elle reviendra, elle nous fera un curry de légumes mmh, Tu te souviens de ce qu'elle avait fait en rentrant de Tahiti Les patates douces, les poissons crus et les crustacés Bah oui, en Océanie, la mer est partout Alors s'il ne mangeait pas de poissons, ce serait bizarre les habitudes alimentaires sont différentes d'un pays à l'autre. Ça dépend des coutumes, des religions, du climat, de la géographie. C'est pour ça qu'en Argentine, ils font de bonnes côtes de bœuf Parce qu'ils ont de grands espaces verts pour l'élevage. Oh, je me souviens Tante Maria avait fait un dîner argentin avec des épis de maïs et de la purée de citrouille. Et son couscous marocain Tu t'en souviens Bien sûr avec de l'agneau, des légumes, de la smoule et des pois chiches. Comme ça, on a des protéines, des céréales et des légumineuses. En fait, on ne mange pas partout la même chose. Mais tout le monde essaie d'avoir une alimentation équilibrée. Exact. On retrouve toujours des aliments bâtisseurs, énergétiques et fonctionnels. Sauf s'il manque de nourriture. Et nous, on mange quoi Nous On mange un peu de tout ça. Avec la mondialisation, les progrès techniques et technologiques, le commerce... Les produits circulent partout Aujourd'hui, on peut déguster plus facilement des plats d'autres pays et d'autres cultures Oui, je sais mais je voulais dire... Euh, on mange quoi maintenant, ici, dans la cuisine Ah euh, Je sais pas... On parle des voyages et tu me parles du déjeuner L'un n'empêche pas l'autre Nous avons des sardines, du boulgour, des crudités et de la feta Avec ça... On peut partir en Grèce, regarde Avec un peu d'huile d'olive, ça fera un super repas J'entends déjà la mer Et tout ça sans sortir de la cuisine Eh, hey, Ça donne des idées d'avoir une tante qui voyage Mamie va bientôt se réveiller. On a juste le temps de lui préparer son petit déjeuner. Fraises, café, pain de mie, œufs, beurre, jus d'orange, veuillez vous présenter à l'accueil s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme Vite, les aliments, retournez où vous étiez Ouh, Ça fait du bien quand ça s'arrête. Mais pourquoi les aliments font-ils autant de bruit et pourquoi cette carte du monde Attends Mais oui, c'est ça D'où viennent les oranges de notre bouteille Et les fraises Et le café Les oranges Elles doivent venir du sud de la France Et non Elles viennent de Floride Pour le café, je sais. Il vient d'Amérique latine et les fraises d'Espagne Avant d'arriver dans notre assiette, les aliments ont donc déjà fait des milliers de kilomètres Un si long voyage, ça doit les abîmer <rire> Sans compter la pollution et le pétrole C'est idiot, on n'a qu'à tout faire pousser chez nous Oui mais ça c'est possible seulement pour certains produits Et pendant une période de l'année limitée par exemple, Tante Olivia qui vit en Bretagne peut manger des fraises de sa région, mais uniquement au printemps. Mais les oranges et le café ont besoin de beaucoup de soleil et de chaleur. Le café, par exemple, n'est produit que dans l'hémisphère sud. Mais ça doit coûter très cher de transporter ces produits jusque chez nous. Et pourtant, ils ne sont pas plus chers que les produits qui viennent d'ici. C'est parce que les salaires sont bien inférieurs à ceux d'ici. Les agriculteurs y sont souvent très mal payés. Décidément, c'est bien mieux de manger local et de saison. C'est moins cher, ça conserve la qualité des aliments et ça respecte les agriculteurs et la planète. Mais si j'habite en France et que j'adore le café, comment je fais La solution, la voilà Le commerce équitable. Ces labels garantissent une façon de produire qui améliore la vie et les conditions de travail des agriculteurs du Sud. Super Mais... Tous ces voyages, ça m'a donné faim. Et si on préparait le petit déjeuner pour mamie et pour nous